Salut tout le monde, c'est Winman, content d'être avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui, on regarde l'évolution de mes quatre plantes sous ma lumière de Vipar Spectra. Le modèle XS2000, que j'aime beaucoup. 240 watts, avec des lumières Samsung, lumière LED Samsung. Avec un dimmer, qu'on peut ajuster la force de la lumière. Et grâce à ce petit truc-là, les amis, on peut économiser beaucoup d'électricité parce qu'on n'est pas obligé de mettre la lumière là à 24 pouces. On peut mettre ça à 20 pouces et puis descendre le dimmer. Pour savoir si la lumière est assez forte ou trop forte, toujours aller vérifier votre PPFD. PPFD avec une application gratuite. là. Vous êtes capable de prendre votre cellulaire, de le mettre au-dessus de la plante et vous allez voir le chiffre que ça donne avec... L'indicateur PPFD. Juste à regarder sur Google la charte. Qu'est-ce qu'il vous faut comme PPFD en croissance? Quel chiffre qu'il vous faut en en, en, en en floraison? Eh oui, en floraison, mais la lumière plus forte. Environ entre 600 et 900 PPFD. Tandis qu'en croissance, là, 2-300. 2-2-2-2 à 400. 2 à 400. 2 à 400. Floraison 6 à 9. En haut de 1000 PPFD, il nous faut du CO2. Donc, euh, on est dans une tente 4 pieds par 4 pieds. On n'aura pas de CO2 ici là avec Winman. L'humidificateur qui roule à fond, on est présentement à 59% d'humidité. On a deux indicateurs là, qui nous indiquent la, la bonne humidité. Donc, on peut voir là, que ma porte de tente est ouverte. Donc, l'humidité, on va en perdre. Donc, euh, c'est des choses à faire attention là, quand on rouvre la porte de la tente. On perd euh, l'humidité, la température change. Donc, on se rappelle que nos quatre plantes ne sont pas identiques. On a deux plantes en arrière, deux Vanilla Frost de Flower. On a trouvé des graines de cannabis dans les 3,5 grammes à la SQDC. Et les deux plantes en avant que je ne connais pas du tout, c'est deux ChemDog, mais Auto Flower. Donc, ils vont tourner en floraison par eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais mettre plus d'emphase sur les Vanilla Frost. Et puis, euh, je vais dire un petit bonjour à, au YouTuber Delock. Delock, hein, on connaît Delock à Winman, qui m'a donné euh, ce petit truc-là pour pas que j'aie de problème là, avec Aquaman. Donc, on peut voir là, que dans le fond de la terre, c'est encore mouillé. Donc, on va patienter encore une journée là, avant de donner de l'eau à mes belles plantes. Donc, euh, ça va très bien. Ils ont pris le dessus. Euh, J'avais donné euh, trop d'eau, là, il y a quelques jours. Donc, euh, les plantes reviennent. Le Celui-là, ici, est très, très beau. Donc, les deux, là, Cam Dog, Autoflower vont très bien. Donc, les Vanilla Frost, je me suis peut-être mal exprimé dans la dernière vidéo. Plusieurs personnes m'ont communiqué sur Instagram, mais... Euh, m'ont dit que c'est pas sûr que ça va être des femelles. Peut-être que ça va être des mâles. Donc, euh, je sais pas pourquoi j'ai pensé là, que ce serait automatiquement des femelles. Des plantes qui vont nous donner des cocottes. C'était comme un peu automatique dans ma tête. Et faut se rappeler aussi que ces deux phénotypes-là, ce n'est pas le même phénotype que celui de la SQDC. Donc, le Vanilla Frost qu'on a ici, c'est deux sœurs, peut-être deux frères. J'espère que c'est deux sœurs, Parce que si c'est deux sœurs, on va avoir des cocottes. Si ces deux frères, vont avoir des petites boules de pollen et on n'en veut pas. Donc, n'oubliez pas que ça ne donnera pas le même goût exact, exact, exact que le Vanilla Frost de Flower à la SQDC. Ce sont des phénotypes différents. Ce sont des graines de cannabis différentes. Il va y avoir de très grosses ressemblances avec le Vanilla Frost de Flower de la SQDC, mais ça ne sera pas la même chose. Peut-être qu'il va être plus fort en THC, peut-être qu'il va avoir, il va avoir plus de, euh, plus de terpènes, plus de goût. Peut-être que cette plante-là va pousser super, euh, super haut. Peut-être que celle-là va nous donner moins de cocotte, moins de grammes. Donc, euh, faut être attentif. Ce sont deux phénotypes différents, deux graines de cannabis différentes. Ça sera pas la même, même, même chose. Chaque phénotype c'est comme des sœurs jumelles. Une qui a les cheveux roux, une qui a les cheveux bruns. Une qui a les yeux bleus, une qui a les yeux verts. Donc, il y a des différences entre les jumelles. Même si. Ils ont quand même de grandes ressemblances. Donc, euh, les ventilateurs roulent très bien. J'ai euh, mis ça au minimum. Et on envoie l'air un peu là, sur la tente. Juste, juste pour que les plantes bougent un peu. Donc, celle-là ici, elle bouge. Celle-là. une petite affaire donc on peut voir qu'il y a de la circulation il y a la fan ici qui roule un peu plus fort au-dessus au-dessus des plantes on peut voir ici le petit ici là, le chem dog. ça bouge, ça vibre, ça vibre. et celui-là aussi ça vibre aussi donc pour ce qui est de la ventilation je pense que c'est très bien l'humidité va très bien on va attendre à demain. Demain, ça va être la première fois que je vais donner des nutriments. Euh, Jusqu'à présent, j'ai seulement donné de l'eau. Et euh, c'est ce que ça donne. Pour ce qui est des spider mites, il y en a. Y en a. Euh, regardez, mes feuilles sont euh, maganées. On va faire un petit zoom. Mes feuilles sont maganées un peu. Euh, on va regarder ça ensemble immédiatement. Est-ce que c'est de la terre ou est-ce que est... on va zoomer ça là J'espère que c'est de la terre. C'est quoi ça, de la poussière Est-ce que c'est pas des Spider-Man J'espère. C'est quoi ça, man? Je pense que de la poussière, de la terre. Les feuilles, je pense qu'ils ont. Euh, on va enlever le zoom. Les feuilles, ce qui est arrivé, les amis, ils ont frotté dans le, le bac. Mais mes feuilles sont quand même maganées. Mes feuilles sont maganées. À... Est-ce que c'est des trips? Ce qui se passe, c'est que présent. Ça sent, ça sent très fort le, le, la végétation. Euh, ce qui se passe présentement, c'est que je traite. Je traite mes plantes avec euh, de l'eau, de l'alcool à 70% et du peroxyde. Donc j'ai euh, ma cruche ici. Mais par contre, il me manque. Oh, je suis. J'ai accroché le. J'ai envie de spray. Euh, il me manque un ingrédient, c'est un savon que je vais.. Euh introduire dans ma dans ma solution. Donc, on va faire une vidéo euh, exprès seulement là, pour euh, la solution que je fabrique pour combattre les Spider-Mite. Si on regarde ici mon petit truc d'humidité, il est revenu pas mal à la baisse. Donc, euh, le contenant est aussi euh, léger. Mais, ah, léger. On va attendre à demain. On va attendre à demain... Euh, Peut-être pas 24 heures, peut-être 12 heures, peut-être 12 heures pour que je puisse les arroser. Faut que je sois patient, faut que ça soit 24 heures, faut que ça soit 24 heures. Donc, ce qu'on a retenu dans cette vidéo-là, ce qu'on a appris, là, vraiment, il faut se rappeler que deux graines de cannabis différents donneront pas le même produit, donneront pas la même, même, même, même, même chose. Deux graines de, deux graines de cannabis différentes, ça veut dire deux phénotypes différents. All right? Je vous adore. On dit bye bye à la lumière XS2000 de Vipar Spectra. Un gros merci à tous. On était capable de garder l'humidité, même que l'humidité a monté à 60, a monté à 59 au début du vidéo. Donc, je vais laisser la porte ouverte. C'est une joke, c'est une joke. Oups, c'est quoi ça Pas poser de voir ça. Alright, gang, je vous adore. Un pouce, un commentaire. On va s'abonner sur mon Instagram et on s'abonne sur YouTube. Une personne sur quatre. N'est pas abonné à Weedman. Alright gang, je vous adore. Peace, à la prochaine. Ciao, ciao.